Pour verset 4. C'est ce qui a trouvé notre sermonie. Nous lisons dans le nom de Jésus Christ. Amen. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Dieu. Tendre Père, Papa. nous voici encore ce soir. Père, Papa. dans le nom de Jésus-Christ, parle-nous. Amène-nous dans l'océan profond de ta connaissance. Mais ma à à yo. Par la puissance du Saint-Esprit, Saint. sonde nos cœurs et que ta parole. Change nos préjugés. Et qui nous amène à la profondeur. Pour te connaître davantage. Afin de bien marcher sur la terre de vivant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Assoyons-nous dans le nom de Jésus. Christ. Amen. Amen. Nous bénissons l'éternel pour, so pour la soirée d'aujourd'hui. Lui qui connaît toutes choses, il avait préparé qu'aujourd'hui, nous allons nous tenir devant son peuple précieux. Enfin de parler de sa part. Alléluia. Amen. Je t'invite seulement de disposer ton cœur. Ton esprit et ton âme. Si tu as un cahier, un bouquet, tu peux prendre quelques notes. Aujourd'hui, par la volonté de Dieu et sa grâce, nous voulons recevoir quelque chose de, de, de nouveau. Alléluia. Amen. Notre thème de l'année, Ma mon en vous L'année de la construction. C'est que Dieu veut que nous soyons tous construits. Quand Dieu a donné ce message de la construction. Il veut que son peuple soit bien construit. Dans tous les domaines. Quels que soient les domaines spirituels. Dans le domaine physique. Ou matériel. Et le domaine que nous appelons le domaine financier. Car Dieu ne donne pas un message en vain. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand il dit c'est qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir Alléluia Lui-même a sa foi d'accomplir ce qu'il a dit c'est ça même qu'on appelle il est le Dieu fidèle car dans la fidélité j'aime bien ces mots en anglais en anglais on dit feu feu fait fait folle. Cela veut dire, on a, pris, on, on, on a pris la foi et la plénitude c'est que Dieu est dans la plénitude de sa foi il quoi lui-même de ce qu'il a dit même si l'homme ne croit pas Dieu lui-même il n'est pas un homme voilà pourquoi il a envoyé à un homme de dire aux gens je ne suis pas un homme quand j'ai dit quand besoin, je suis de la foi. Mmh. Il croit lui-même à sa parole. Et ce qu'il a dit, ça va s'accomplir. Et ce qu'il a déclaré, ça va se faire. Et ça pas. Alléluia. Amen. Ça, c'est le Dieu que nous sommes venus. Ce soir. Donc il dit l'année de la construction. C'est qu'il est derrière sa parole. Avant que nous arrivions l'année prochaine, Dieu de grâce. Le Tout-Puissant. Il va faire ce qu'il a dit. Alléluia. Amen. Le problème entre toi et moi de nous attendre à louer Dieu. À ah, un autre mot, à lui témoigner. Alléluia. Car Dieu est fidèle. Il est plein de foi. Et aujourd'hui, nous voulons parler d'un sous-thème de l'année bâtir ton poids spirituel. Ton nom mon néné Il y a un bon nom, mon Christ, limo. Bâtir ton poids spirituel. Tonga monene na yo ya molimo. Alléluia. Amen. Bâtir ton poids spirituel. Tonga ozali oh, monene na yo ya kimoya molimo. Dis à celui qui est à côté de toi. Yebisa mota pe na yo. Bâtir ton poids spirituel. Tonga monene na molimo na yo. Car la Bible dit. Peut-être dit le -bi? En réalité dans l'homme. C'est l'esprit. C'est comme toi et moi nous sommes ici. Notre véritable nature. C'est l'esprit. Alléluia. Amen. Et le souffle du tout puissant. Amen. Qui l'anime. Amen. Bâtir ton poids spirituel de la construction moule ton poids spirituel car toutes choses merveilleuses c'est communiqué par l'esprit amen. amen et l'esprit quand l'esprit reçoit il communique à l'âme. Là où, là où, là où, là où résident les sentiments et les émotions. Et si là où il y a des motivations. Parce si que l'âme reçoit l'information. Elle communique à la chair. Et, le corps. et maintenant, la chair manifeste ce que l'esprit avait reçu. Et alors si l'âme ou l'esprit de l'homme n'est pas bien bâti, ne vous étonnez pas de trouver quelqu'un qui avait commencé en priant. <t> en> Il allait chaque fois à l'église. Il était aussi béni de la paix de l'éternel. Mais à la fin des comptes, nous trouvons l'homme et il s'est détourné de, de l'éternel. Ce qui n'est pas bâti spirituellement. Si l'homme arrive à être bâti spirituellement, c'est là où Jésus dit c'est comme une maison qui est construite sur le roc. Lorsque le flot viendra, ça va secouer la maison. Mais une maison bien bâtie ne doit pas s'écrouler. Mais lorsque la maison n'est pas bien bâtie, une fois que le flot est arrivé, quelle que soit la beauté de la maison, quelle que soit sa splendeur, nous allons. Allons voir à la fin. La maison ne supportera pas le flot. Ça va s'écrouler. Alléluia. Amen. Pourquoi Elle n'était pas bien bâtie. Bâtis ton poids spirituel. Dans le texte que nous venons de lire, de Matthieu chapitre 4. Dans le chapitre 4, verset 4. Hmm. Dans, les terres, Dans le terme, c'est ici. Oui. On nous parle de ceci. C'était après avoir que Jésus reçu le baptême. Dans le chapitre 3. Dans le, temps, oui. Dans le verset 1, on commence pour dire le ceci. Oui. L'Esprit l'a amené pour enfin qu'il soit tenté devant le diable. Après avoir gêné 40 jours et 40 nuits. Le diable s'est apparu devant lui. Et dans le verset 2, on nous parle maintenant de la conversation du diable avec Jésus. Il a commencé à dire à Jésus Si tu es le fils de Dieu, je vois que tu as faim. Tu es fatigué de passer 40 jours et 40 tu as faim mais en diable ils connaissaient connaissait Il a la capacité de faire quelque chose Comme tu as faim change au moins ces pierres en pain alléluia amen change cette pierre bon moi en pain que tu manges potolia alors que Jésus lui répondit Il est écrit Et l'homme ne vivra pas de pain seulement Il est écrit Et l'homme ne vivra pas de pain seulement il est écrit. L'homme ne vivra pas de seulement. Jésus a dit, il est écrit. C'est qu'il avait vu quelque part que Dieu avait annoncé. Il connaissait les Écritures. Alléluia. Amen. Il connaissait les Écritures. C'est lui-même qui était là au ciel. Il jouait avec tout ce que son père faisait. C'est lui-même la parole. Il, il revient maintenant à ce qui est écrit. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Ensuite, il ajoute. Mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. De toutes les paroles qui sont de la bouche des dieux, bâtir ton poids spirituel. Écoutez-nous maintenant. Nous voulons essayer un peu d'expliquer ce que la parole vient de nous parler. Je sais, notre papa, le représentant légal, son éminence, il a parlé de ce message de la construction avant même que nous entamions cette année. Et nous, avons fait, nous avons passé des jours ici de parler sur ce message de l'Éternel. Et les hommes de Dieu ont parlé sur la construction. Et dans ces, tous les domaines toujours maintenant la, la, le domaine basique le vrai fondement qui se manifestera c'est ce qu'on verra sur l'homme car si l'homme n'est pas bâti de la première fondation même, même quelle que soit la deuxième fondation et sa dirait. Et sa troisième fondation. Il va s'écrouler. Arouya Kaka. Alléluia. Amen. Il va s'écrouler. Ne vous, ne vous étonnez pas. Quand nous voyons dans le monde aujourd'hui. Ce monde à tout ce que nous disons, nous sommes chrétiens. nous sommes avant de Dieu. Nous le disons avec fierté. Merci. Ce qui caractérise la vie d'un homme sur la terre. Okay, on peut dire qu'il est mature ou il est encore enfant. Lorsqu'il raconte ou elle raconte un flot de vent vers lui. Et lorsque le flot vient, c'est le flot qui caractérise la capacité de la maison qui a été bâtie. Est-ce que je me fais comprendre? Je parle lentement, lentement. Avec le peu pe de minutes que nous avons. Pour que le peuple Dieu tous, nous arrivons à comprendre. Pour que nous en fin de compte, lorsque nous allons sortir d'ici, que tout se pose la question, est-ce qu'il est important de comprendre la parole ou, ou il est facile d'accepter la parole sans, avec la foi sans la comprendre Accepter la parole avec la foi sans la comprendre. Ça sera une question que nous allons sortir avec ça tout le monde. Alléluia. Amen. Quand le flot vient, quand le flot vient, c'est le flot qui caractérise la capacité de matériel qu'on a construit la maison. C'est alors qu'on va voir de quel type de matériel qu'on a utilisé pour bâtir cette maison. Nous tous nous venons de suivre ce qui se passe à la Syrie. Il y a eu un tombement de terre. Mais avec le tombement de terre. Nous voyons des, des, des, des immeubles s'écrouler. D'autres immeubles se restent encore au tebou. Mais il y a eu des tremblements de terre. Pourquoi d'autres là se sont écroulés? Et d'autres maisons se restent encore au Amen. D'autres se sont écoulés. D'autres maisons se restent encore debout. Mais il y a eu un tremblement de terre. Pourquoi les, les, les maisons-là se sont supportées de la charge Ils sont restés toujours debout. Ferme dans leur place. Car le sont est Parce que c'est Sur le matériel. De la même manière. Le Seigneur Jésus répondit au, au diable. Les peul ne suffisent pas. Parlons bien dans notre, dans, dans, dans, notre, dans notre pays. Les foufous, les riz, les chikwangs, ne suffisent pas. Même quand tu aimes beaucoup manger. Cela ne suffit pas. Dit le Seigneur. Les le ne suffisent pas. Les quel que soit le bon déjeuner que tu vas passer, <mérite> cela ne suffit pas. <mérite> Quel que soit le bout de foufou qu'on va te mettre, si <mérite> cela ne suffit pas. <mérite> Même quand tu es fâche, on te fâches, lorsqu'on te donne des petits boules de foufou, <mérite> des petits morceaux de chicoua, <mérite> cela ne suffit <mérite> pas. Mais le Seigneur Jésus dit <mérite> Il est écrit, et comme <mérite> que l'homme ne vivra pas du pain seulement mais de toutes les paroles qui sont de la bouche de Dieu aucune enfin, parole de l'homme ne peut faire dire. vivre quelqu'un même quand nous craignons les paroles de nos pères biologiques Il même hum quand nous craignons les paroles de nos dirigeants aucune Au parole ne peut vivre quelqu'un si nous parlons de bâtissement spirituel, si l'homme ne vit que de toutes sortes de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Alléluia. Amen. Pour que la vie d'un homme soit bâtie. Ce n'est pas les le foufou. Le foufou n'est pas mauvais. Quand il dit pas seulement. Du foufou. foufou. Pas seulement du riz, quelle que soit votre tradition, il pas seulement ça. Mais il dit, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu, c'est la parole de Dieu qui fait vivre quelqu'un. Car en réalité dans l'homme, c'est l'Esprit. L'homme a créé l'homme. Est... De toutes les paroles que Dieu fait sortir pour faire vivre l'esprit de l'homme. Et l'esprit de l'homme ne vit pas. Voilà pourquoi vous attendez souvent. Cet homme ou cette femme ici, il est bloqué quelque part. Mais pendant qu'il vit, il marche, elle marche aussi. D'autres prophéties peuvent sortir aussi. Elle on l'a bloqué Mon kan on l'a mis dans une bouteille bah, mais elle, il travaille elle, mais travaille. elle qui est-ce qui, est qui est bloqué ni, ni a a qui est-ce qui est mort ni, ni c'est son esprit Et qui est a mort Alléluia. Amen. Que lorsque l'esprit reçoit la parole de vie, c'est alors que la chair va recevoir la santé. De la même manière, dans le livre de Jean, dans le 3 Jean chapitre verset 2. Il dit ceci. Bien-aimé, je souhaite que.. Qui prospère à tous égards et que tu sois à bonne santé, comme prospère quoi? L'état de ton si âme, l'âme ne prospère pas, so qui so qui la maladie va frapper la chair Ay, bo et la chair va céder. Ben go après demain après demain, on va t'enterrer, si so so mais si l'âme vit, Ka so qui so qui so quelle que soit la so la qualité de la capacité de la maladie. Comme l'âme est encore bien bâtie, elle a reçu la parole de vie par son esprit. Et même l'esprit de l'homme vit. L'âme si, aussi vit. C'est encore que la chair va subir des conséquences de la vie de l'esprit. Comme prospère l'état de ton âme. Pas comme prospère l'état de ton corps. Car tout homme que Dieu a créé, il a créé esprit carlito. <in> Il a créé l'esprit gracieux. <monstant> créé gracieux. Que <monstant> réalité, ce ce que, vous ça, que vous voyez en réalité, ce n'est pas ce qu que vous voyez. En réalité, ce que moi je suis, et ce que moi je suis, vu par, la parole. Eh, la, parole. La, par la, parole. la parole, pas de toutes sortes de paroles, de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu même quand je dors en famille aujourd'hui mon esprit a nourri la nourriture qui vient de Dieu Et la nourriture qui vient de Dieu me dit sois patient sois calme tout ce que toi tu vois nous tu ne le verras c'est l'esprit qui communique à la chair. Même si je tombe malade aujourd'hui, mon esprit me dira, je récite la parole de vie. Je ne peux jamais être malade. C'est ta chair qui est tapée par la maladie. Mais ce n'est pas moi. Marche encore la tête haute. Car la maladie que toi tu vois. Ça va partir. Moi, l'esprit, je n'accepterai pas que la maladie me touche. Pourquoi? La parole que je reçois, ce n'est pas la parole de l'homme. Ce n'est pas la parole des chefs coutumiers. Ce n'est pas la parole des roi d'un pays. Ni même la parole de, de Satan le diable. Ni même d'un ange parole qui vient de Dieu, qui bah c'est cette parole qu'il a annoncée cette année, que cette année, tu seras construit, cette année, ce que je vais dire, quand il Dieu a dit, cette année tu seras construit, que tu saches le bien. Comme Dieu l'a dit, ton esprit affaibli sera construit cette année. c'est que là, quand je vivais avec la faiblesse, même quand les gens me verront faible, mais à moi, dans mon esprit, je vis par la parole de Dieu. J'ai l'assurance de ce que je reçus. Ce que je ne peux pas attendre tout le temps me parler contre moi. Mais j'attendais ce que Dieu dira. Tout ce que Dieu dit, cela suffit. De la même manière, il a dit à Paul. Quand Paul lui a demandé tant de prières, à cause de la faiblesse de la chair, il avait quelques infirmités. Il est allé chaque fois devant Dieu. Pour supplier l'éternel, moi je te sers. Regarde ma faiblesse. Regarde ma chair. Regarde ma vie physique. Regarde comme je vis. Mais la parole qu'il a récit Ce n'est pas la parole à la chair. C'était la parole à l'esprit. Quand l'esprit vit, tout va changer. C'est là où réside la foi. La foi ne réside pas dans la chair que l'homme voit. Ah. La foi réside dans l'esprit. Amen. You don't understand. Vous me comprenez La foi réside dans l'esprit. Quand Dieu lui a dit. Puisqu'il a beaucoup prié. J'espère qu'il est gêné aussi. Même tout ce qu'il faisait. Il avait des problèmes devant l'éternel. Vous de, présentez sa requête. Sa faiblesse physique. C'est alors que Dieu dit, pas seulement du pain. Mais de toutes les paroles qui sont de la bouche de Dieu. Il lui dit, Paul. Paul. Paul ma grâce te suffit ma grâce te suffit eh, c'est dans ton esprit eh, c'est ce que moi Dieu je compte ah, je ]lerde. ne compte pas de la faiblesse de la chair alléluia Amen. voilà pourquoi vous allez trouver des gens handicapés Ils n'ont pas, pas de bras ils, ils pas de jambes. Mais annoncer la bonne parole. Et le miracle se fait. Ce n'est pas la chair. Ce n'est pas un manquer de bras et de jambes. Mais ce que l'Esprit a. C'est ce qui dégage par sa bouche. De la même parole le Seigneur Jésus a dit. Tout ce qui sort de la bouche. Ça vient de l'intérieur. Pourquoi par l'abondance du cœur. Ce que Dieu a donné et se réside. Ce que Dieu a parlé. Lorsque ça va entrer. Ça pénètre l'esprit. L'esprit le capte. Il fait des dépôts dans le cœur. Lorsque cela est abondé dans le cœur. C'est alors, alors que la bouche est... Bah, Quand la bouche est dégage, par bah, l'abondance de ce que Dieu a donné. C'est que la bouche déclare l'assurance. Ah, mon lege, c'est alors que vous allez vous, vous, vous étonner, quelqu'un crie. Je ne mourrai point. Je vivrai. Et je raconterai les témoignages de l'Éternel. Quand même quand il a le temps de choucher. Quand Même quand on me donne du poison. Quand, même quand on cherche à me tuer des balles. Je ne mourrai. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Bien aimé, je vous assure, c'est l'assurance de la parole que vous avez reçue. Oui. Il y a des gens dans ce monde. Oui. On a pris le, le, le revolver. Oui. On l'a tiré dessus. Oui. Et oui. le revolver n'a pas sonné. A oui. cause de quoi? Oui. L'homme ne vit pas de paix seulement. Oui. Il vit de ce que Dieu lui a donné. Oui. C'est ça ce qui lui fait vivre. Oui. Bien aimé, vite cette année Mon nom... vis de cette année de cette année ce que tu as reçu de dieu ce n'est pas ce que tu as reçu de vos traditions qui même votre père votre mère vous a parlé tout homme est menteur c'est le dieu qui dit vrai car dieu n'est pas un homme il ne peut jamais mentir sa propre parole si tu n'as pas encore terminé la mission sur la terre qu'il neige ou qu'il pleuve, Ta tête ne tombera jamais. Car Dieu est dans sa parole. Avec la parole de Dieu. Réside à qui À moi. Réside à qui Et ça n'est pas Mais le Oh. C'est ça qui te fait vivre. Si cette parole n'est pas en toi, même tout ce qu'on peut faire sur la chair, si, si ça ne réside pas, tu es le poulet des sorcier de main. Pourquoi? Ton esprit n'a rien. Ton esprit a reçu la parole de vie. Je prospère à tous égards. Je vivrai longtemps. Je reste encore de 80 ans dans mes âmes. Je ne mourrai pas aujourd'hui ni demain. Je verrai mes enfants. Les enfants de mes enfants. Mes arrière-petits-enfants. C'est la parole qui s'est dans mon cœur. C'est la parole que Dieu m'a annoncée. Que cette année, mon esprit sera bâti non de paroles du gouvernement, non de lois d'un pays, que toutes les paroles qui sont de la bouche de Dieu, mieux vaut pour moi que Dieu parle que les hommes -que tout ce que l'homme peut parler oh, quoi, quoi, quoi, quoi. il peut même nier. Ah, oui, mais quand Dieu parle à il reste fidèle de à sa, sa parole à sème, il parle à toi quand Dieu que toi tu as cru. il ne peut jamais boycotter sa parole il peut même échanger ce qu'il a dit pour toi ce qu'il t'a dit cela te suffit cette année comme il a dit c'est l'année de construction. Aujourd'hui, je t'annonce la parole de Dieu. Ton esprit sera bâti. Et tu seras prospère spirituellement. Quand tu es prospère spirituellement ta physique eu. va subir la conséquence de l'esprit ah, quand la physique reçoit la conséquence de l'esprit elle dégage Qu'est-ce qui dégage La prospérité. Que je ne mourrai jamais pauvre, moi. Je ne mourrai jamais pauvre. Je suis un millionnaire. Je suis un millionnaire. je Sur le pays ne m'accorde pas. Même si la terre ne m'accorde pas. Dieu nous a parlé si haut et cher ici. Il va embraler le ciel lui-même. Il va embraler la terre lui-même. Je peux secouer les nations. Un jour, j'ai dit à vos étudiants, moi j'ai l'espérance de vivre la parole. La Bible dit. Même les méchants amassent c'est pour les juste à... moi j'entends de voir un grand sorcier de ce monde de venir m'apporter une, une enveloppe kaki je viens de te donner cet argent, je donner cet argent. moi j'ai vis l'accomplissement c'est ce que as dit le méchant, main, pour les méchants en à... c'est pour le juste pain c'est ce que Dieu a dit. Vu selon ce que Dieu t'a dit. Vu selon ce que Dieu t'a dit. Ce que Dieu t'a dit. Aucun homme sur la terre. Je me sais que l'apôtre Paul a dit. Même si un ange quitte le ciel. Même si un ange quitte le ciel. Venez changer. Bon la. Il n'a pas droit zanam, changer, changer. ce que Dieu a dit. A bon la, on Quand Dieu dit, on à il accompli. a compris. Quand Dieu déclare, il exécute. Il dit lui-même, dans la bouche des aïe, je jure dans la vérité par moi-même. Quand Dieu a parlé, posez-nous la question. Qui lui a demandé de parler la construction? Qui lui a dit, donne-nous la construction? Donne <médicatrice> ni mon président de la République, <médicatrice> ni notre parlement, mais c'est <médicatrice> la grande puissance de ce monde. <médicatrice> Lui-même de sa vérité, il a dit 2023, 2023 je serai construit. 2023, 2023, 2023 je serai construit. Aujourd'hui, soit construit spirituellement de tous ceux qui sont de la bouche et de Dieu. Laisse-moi te dire. Oui. Ne crains pas la parole des autres. Oui. Tout homme est menteur. Oui. Crée la parole de Dieu. C'est oui. ce qui te fera vivre. Oui. Alléluia. Amen. Et tu veux dire avec moi, Alléluia. Oui. Alléluia. Yes. Alléluia. Vie, ce que tu t'as dit. Ne crains pas le monde. Nous sommes des témoignages vivants. Nous a nous arrêter. En 1998. Un officier de recherche est venu. Nous étions à trois. C'était dans un marché. Il a reçu l'ordre. De la haute instance. Ce sont des gens qui nous cherchent nous avons commencé à nous justifier nous avons quitté Kishasa nous sommes venus étudier déjà depuis 95 nous sommes venus acheter les uniformes nous sommes venus acheter les uniformes votre lingala ici vous êtes des gens de ce côté là l'officier de recherche qu'elle recherche à discuter il, dit, il a reçu l'ordre. S'il y il a reçu Il a Il le Il a essayé Ça Il Il a essayé pour le Il a essayé pour ne sort Il Il a essayé pour Il a essayé pour le Il ça Il a essayé pour nous l'avons regardé. Tout allié. Tu peux le tuer comme ça oh, Qu'est-ce que nous avons fait Tout Nous avons laissé nos familles à Kishasa. Tout à nous sommes venus étudier. Toi, nous ne mourrons pas comme ça. C'est qui était là. Est que... Il s'est surpris. Ah, Qu'est-ce que tu veux faire ici Tu veux me donner le problème J'ai réussi l'ordre. L'ordre est d'un homme. Ce n'est pas l'ordre de l'éternel. Alléluia. L'ordre des noms. Ce n'est pas l'ordre des l'éternel de Voilà pourquoi Jésus a dit quelque part. Ne créez pas celui qui tue seulement le corps. Mais créez celui qui tue. Et le corps. Et l'âme. Alléluia. Amen. C'est ça Dieu. C'est ça sa parole. C'est ça ce qui nous fait vivre. Est-ce que je me fais comprendre Est-ce que cela entre Peut-il affecter la, la, la foi sans, sans comprendre la parole Prenons un autre texte de Matthieu, chapitre 13 Jésus dernier monsieur dans Matthieu, chapitre 13. Tu commences au verset 13. Matthieu chapitre suis 13 par verset 13. Tout au même menteur n'est pas père des gens. C'est pourquoi je leur parlais en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en attendant, ils n'attendent ni ne comprennent. 14. Et pour s'accomplir cette prophétie d'Esaïe, vous attendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Verset 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont en dessous leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. Des pères qui ne voient de leurs yeux, qui n'entendent de leurs oreilles, qui ne comprennent de leur cœur, qui ne se convertissent et que, que, que je ne les guérisse. 16. Mais restons vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Verset 17. Je vous le dis en vérité. Beaucoup de prophètes et des justes ont désiré voir ce que vous voyez. Et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous attendez comme aujourd'hui. Et ne l'ont pas entendu. 18. Vous donc, écoutez ce que signifie la parole la parabole du semeur. 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, il ne la comprend pas.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 Dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. 22. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction de richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. 23. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, écoutez bien-aimé, celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui attend la parole et la comprend. Il porte des fruits et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Félicitations. C'est celui qui écoute et, ça, et qui comprend. Il produit les fruits. et que nous sommes ce soir, nous écoutons Et nous comprenons Qu'est-ce que la parole Dans la parole il y a la vie C'est la parole qui me fait vivre C'est la parole qui me fait marcher C'est la parole qui me fait dormir C'est la parole qui me fait entrer dans les transports Quand il y a même un accident La parole me dit Tu ne mourras pas tu vivras. Tu raconteras les oracles de Dieu. Même quand je suis devant les bandits, ta parole me dit, je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai point. Même quand tu manques l'argent, dit. ne te trouble point. Quand je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Même quand tu es affamé, ta parole te dit. L'oiseau Il est sain gâte, Ni ne moissonne Ni même garder dans les greniers bon matin, le Mais il mange lia, Chaque jour Chaque jour il mange quand, lia, quand il sort le matin Il, il n'a pas un dépôt Il n'a pas un endroit pour préparer Il, il n'a pas un endroit pour garder Il n'a pas un endroit pour acheter Quand il sort Mais vite Mais il sort Quand il rentre avec la nourriture Alléluia Amen. Mais vous C'est ça la parole ça dit, Mais vous Est-ce que votre père Peut-vous oublier Votre père Peut-vous ignorer quoi, boy, la Même quand tu manques les habits go, La, mba, go, la, la parole te dit Ma La, la, vie, vie, la vie, vie, vie, vie. vie est plus que les habits Bon, moi, il a voilà pourquoi la Bible nous dit Un lion mort Les chiens les dépassent Les chiens le dépassent Les chiens sont faibles devant les lions Quand il vit encore Il a de l'espérance Il a l'assurance Je mangerai Je croiserai l'os Je croiserai la nourriture Je croiserai la garde Un lion mort avec toute sa puissance, toute sa vigueur, fini. Cela est parti. Alléluia. L'espérance en toi. C'est ça la foi. De croire. D'espérer avec toute fermeté de tout ce que toi tu espères. Si tu espères la mort, c'est que ton esprit avait réussi la mort. Si tu espères à la vie, c'est que ton esprit a réussi la vie. Même quand tu verras la mort, même quand une prophétie sort que demain tu mourras, la parole que j'ai réussi dans mon esprit cette année. Je ne mourrai, je vivrai, coup, dis, je, je, je serai construit. Rien ne peut m'arrêter, rien ne peut me faire tomber. Là, j'ai reçu la parole. La parole est bâtie. Quand ton esprit est bâti, tu n'auras peur de rien, pas même des circonstances. Si tu es député, Sache-le. Quand tu y as la parole, que toi tu réussiras. Essaye. J'aime ce que notre papa dit. Essaye encore. La parole te dit tu peux échouer. Vous étiez allé avec la physique. Quand tu iras avec l'esprit, avec la parole dans toi, tu réussiras. Alléluia. Vise selon la parole. selon la parole. Dieu qui sort de la bouche des dieux Yanzambe. et l'assurance ne crains pas Yanzambe. quand tu vois quelqu'un acheter la voiture Yanzambe. cette année 2024 Yanzambe. 2023, Yanzambe. et l'assurance tu as reçu la parole de la construction Yanzambe. le problème est que Yanzambe. prends la parole place-le dans un domaine de ta vie Yanzambe. et tu le verras s'accomplir car Dieu est fidèle, j'aime cette parole, Dieu n'est pas un homme, Dieu n'est pas un homme, Dieu n'est pas un homme, Dieu n'est pas un homme, Dieu n'est pas, pas un homme, il ne ment pas, tout homme est menté, c'est le Dieu qui devrait, que personne ne te grimace. Tu as entendu la parole. Même le diable ne te grimace pas. Ce que tu as entendu, tu ne le verras pas. Ça, c'est le diable qui le dit. Ce n'est pas l'éternel. quand Dieu me décide. Je prends la décision. Et tant Dieu. Cette année, tu ne termineras pas. Et s'il y a aussi Ça, c'est Dieu. Pas un homme. Pas même un ange. Attends, j'étais. Même le diable, il, il peut changer ce qui est sorti de la bouche de Dieu. L'homme ne vit pas de paix seulement. Les toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Marche avec la parole. Travaille avec la parole. Prépare la nourriture avec la parole. Entre les transports avec la parole. Dorme avec la parole. Et tu dis avec la parole. Partout là où tu seras. Vends avec la parole. Onde les avions avec la parole. C'est ça la grâce qu'il nous a fait. Alléluia. Amen. Ne craignez pas. J'aime ce que Dieu parle lorsqu'il veut il veut conforter quelqu'un. Quand tu vois affaibli, ne crains pas. Ayabi, Koubanga il ne craint pas il vient te dire je suis là avec toi s'il si a dit à Paul Il est le même le Aujourd aujourd'hui et éternellement Je aime la parole c'est ça ta vie alléluia amen est-ce que je me fais comprendre c'est ça la base de la fondation la base de la construction c'est la, la première chose bâtir spirituellement voilà nous, nous confessons chaque fois je suis prospère spirituellement je suis épanoui spirituellement et après physiquement et à la fin, financièrement, j'ai l'assurance que je ne mourrai jamais. Et je marche avec ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit je suis millionnaire. C'est comme ça qu'il a dit. Il a dit je suis avec toi. Ne crains pas. Même quand tu vois le diable, qui a vu déjà un diable ici? Il y a des gens sur la terre on diable Il y a des gens qui ont des combats avec le diable lui-même Il y a des gens qui ont des combats avec des sorciers. Il y a des gens qui ont des combats avec des sorciers. Il y a des gens qui ont des combats avec Mais avec la parole de vie Il lui dit ne point Même devant le diable Rassure-toi Je suis avec toi Alléluia Amen. nous chercher son pour la parole de Dieu. la Cherchez la Qui est la nourriture. Une nourriture de qualité. Demande aussi une prière de qualité. Et c'est un le Alléluia. Amen. C'est ce qui nous fera tous vivre sur la terre de vivant avant que Jésus-Christ revienne. Je veux que tu pries à l'éternel. Tu dis Seigneur merci. De nous avoir donné une parole pour cette année. Que nous serons, nous serons construits. Quand tu dis. Nous savons que tu vas l'accomplir. Quand tu es fidèle, voilà pourquoi nous te bénissons. élève nos voix, commencez à bénir l'éternel dans le nom puissant de Jésus Christ. Que la gloire soit rendue à toi. Qui est comme toi Qui peut parler comme toi Qui est une comme toi Quand tu parles au Dieu, tu es fidèle. Quand tu déclares, -tout. Tout monde, tu y accomplis comparable à toi. Où irons-nous encore? Loin de ton esprit. Où fuirons-nous encore? Loin de ta face. Nous Venons à toi, toi qui vis à jamais. Toi qui nous fait vivre. Dès maintenant, et à jamais. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour la nourriture. Merci pour la nourriture. Merci pour la nourriture. Merci pour la nourriture. Dans les noms J'appelle Jésus Jésus et louange à toi, Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Ah Éternel tu es Père Céleste, mon Dieu, mon roi. Nous te bénissons parce que tu es grand Seigneur. Nous te bénissons parce que tu es fidèle à ta parole. Nous te bénissons parce que tu es le mérites. Bien-aimés, je que là où tu es, que tu puisses prier pour se lever, serviteur de Dieu Il a dégagé la parole de Dieu Il a parlé Mais je mets que là où tu es Prie pour le sol, pour notre pasteur Prie pour lui que Dieu bénit cette parole Comme tu as rosé Laisse es que sa vie soit aussi, aussi rosée Car la pluie ne peut pas tomber sur la terre Sans la terre Et cette personne qui nous a tu sois supposé par la présence de Dieu. Sois élevé, éternel. Bénis ton serviteur par ses plaisirs.